Bonjour, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que gagner de l'argent en bourse c'est très compliqué, qu'il faut des, faire des analyses de bilans de société, euh, savoir qui est à la direction d'une société, s'il a des projets de développement etc. Mais en réalité euh, il y a des marchés qui vous permettent de travailler en bourse et de gagner en bourse de manière totalement différente. Je voudrais vous parler particulièrement du forex, qui est le marché des monnaies. Donc, par exemple, lorsque vous allez changer des euros contre des euros contre des dollars, vous faites du trading en quelque sorte. Et euh, le principe donc est en bourse de faire la même chose, donc de jouer sur la monnaie. Par exemple, vous pensez que l'euro va monter dans les minutes qui suivent par rapport au dollar. Et oui ça fluctue très rapidement et bien à ce moment-là vous jouez la hausse de l'euro. Inversement si vous pensez que le marché va baisser et bien vous allez vendre de l'euro et ainsi gagner sur la différence aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est l'intérêt de pouvoir trader ce marché qui est un marché vraiment extraordinaire et très volatile c'est un marché qui représente 5000 milliards de dollars de transactions par jour. Vous imaginez donc les sommes qui sont traitées tous les jours et vous aussi si vous le voulez vous pouvez rentrer sur ce marché en tant que particulier et trader comme les traders professionnels, comme les entreprises qui se couvrent dans ce marché-là comme par exemple Boeing s'il va vendre des contrats aujourd'hui pour des des Boeing, des avions qui vont être livrés dans 5 ans, il faut bien sûr qu'ils se couvrent contre la fluctuation des monnaies pour ne pas perdre et donc ils interviennent sur des sommes énormes euh, sur ce marché-là également. Donc vous avez des tas d'entreprises qui euh, traitent sur ce marché-là et vous en tant que particulier aussi vous pouvez profiter de ce marché. Donc ce marché s'appelle le Forex et vous pouvez donc trader du Forex. 24 heures sur 24 donc du dimanche soir au vendredi soir et pour des très petites sommes au départ et en plus vous pouvez vous entraîner avec de l'argent virtuel. Donc vous avez là tous les outils pour apprendre à gagner de l'argent euh, facilement sur un marché, enfin facilement si vous vous formez bien sûr. Il ne faut pas vous lancer là-dessus au hasard euh, en vous disant euh, je joue à pile ou face, le marché va monter ou le marché va descendre, non. Il y a des indicateurs qui vous donnent une très bonne probabilité de savoir si le marché va monter ou va descendre dans, à très court terme. Vous avez intérêt à choisir le très court terme parce que vous pouvez voir qu'un marché fluctue, vous voyez il monte, il descend, il monte, il descend, parfois il redescend etc. Donc vous avez des indicateurs qui vous donnent à très court terme des indications et il vaut mieux donc trader à très court terme pour avoir le meilleur taux de probabilité. Donc J'ai développé une formation qui vous donne un taux de réussite de l'ordre de 90 à 100% à court terme, donc c'est une méthode de scalping, le trading à très court terme c'est du scalping et vous verrez avec cette méthode que vous pouvez arriver très rapidement à gagner en bourse en vous entraînant d'abord sur un compte virtuel et après vous pouvez passer sur un compte réel de 500, 1000 euros pour commencer. Et puis si cette activité vous plaît, eh bien vous pouvez augmenter votre capital ou le faire fructifier simplement avec vos gains et vous verrez petit à petit que vous pouvez gagner pas mal d'argent sur ce marché en bourse donc tout en vous amusant. Voilà, je vous invite donc si vous êtes intéressé par une formation comme celle-là, à chercher sur internet une formation ou tout simplement à vous inscrire à une de mes formations. Donc c'est une formation en vidéo, vous avez à peu près 3-4 heures de vidéos euh, qui vous permettront donc d'acquérir une méthode de scalping efficace et de pouvoir ainsi gagner rapidement de l'argent à très court terme sur les marchés. Il ne faut pas attendre des mois comme si vous euh, investissez sur, sur les actions euh, mais euh, avec le marché du Forex, c'est un marché donc très volatile que vous pouvez trader très facilement et apprendre facilement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos. Et si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur ce thème-là, eh je vous invite à vous inscrire ici à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche, ainsi vous serez averti par email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà si c'est un domaine qui vous intéresse et eh bien je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!